Aujourd'hui dans Game of Hearth, je vous propose un entretien avec Pierre Charbonnier, que je remercie d'avoir bien voulu se plier à l'exercice. Pour rappel, il est docteur en philosophie, il travaille comme chercheur pour le CNRS, et il est spécialisé en philosophie des sciences sociales. Donc ça veut dire qu'il travaille sur les concepts produits par les sciences sociales. Dans ce grand ensemble, il s'intéresse aux sciences sociales lorsqu'elles touchent à la question de la nature, de l'environnement, de l'écologie. Il a d'abord travaillé sur les thèses de l'anthropologue Philippe Descola, à qui on doit l'ouvrage Par de la nature et culture. Dans son nouvel ouvrage Abondance et liberté, une histoire environnementale des idées politiques, qui est la publication du travail qu'il a réalisé pour obtenir son HDR, il propose une nouvelle voie à l'écologie politique. Cette nouvelle voie consiste à décorréler le concept de liberté de celui d'abondance, et donc à reconcevoir le concept de liberté pour qu'il en vienne à intégrer le caractère nécessairement matériel des vies humaines. Pour défendre cette idée, il s'appuie sur un travail d'histoire des idées, et il retrace l'émergence, au cours de l'histoire, d'une conception de la liberté comme émancipation à l'égard des contingences naturelles, comme une disparition, camouflage plus ou moins réussi de celle-ci. Je ne vais pas rentrer dans les détails de son argumentation ici, et je précise, pour celles et ceux qui n'auraient pas regardé ma vidéo précédente de présentation du livre, que vous y trouverez plus de précisions. Le but de cet entretien n'est donc pas de répéter le livre, mais de chercher à mieux le situer, et d'en relever quelques points qui ont été l'objet de questions. Alors du coup, première question, est-ce que tu peux commencer par me retracer le cheminement théorique que tu as fait pour en venir à soutenir les thèses que tu soutiens dans, dans ton nouveau livre, donc Abondance et Liberté. Est-ce que c'est l'étude des sciences sociales qui t'a amené au questionnement d'écologie ou bien est-ce que c'est un intérêt particulier, personnel peut-être pour l'écologie euh, qui t'a amené euh, à étudier ces, les sciences sociales par cet aspect Alors, merci pour euh, bah, cette première question et puis merci de me, de me recevoir pour euh, effectivement euh, redévelopper et peut-être reclarifier certains éléments de mon travail. Alors d'abord, oui, bon d'où je viens euh, je, je, je, je suis le produit euh, extrêmement conventionnel de la, de la, du système universitaire, euh, on pourrait dire euh, méritocratique, euh, français, dans ce qu'il a d'absolument classique. Et euh, lorsque je suis arrivé presque à la fin des études classiques de philosophie, j'ai eu le même besoin que beaucoup de mes camarades, c'est-à-dire le besoin de si ce n'est de fuir, en tout cas de faire un pas de côté par rapport à la façon dont on nous l'enseigne euh, disons jusqu'au moment où il s'agit de faire une thèse et pour moi ce pas de côté c'était euh, la lecture des sciences sociales essentiellement de, de, de l'ethnologie, de la sociologie et en fait des grands classiques euh, Durkheim, euh, Mauss, euh, Weber, mais, mais aussi euh, Freud, etc. Euh, donc c'était ça, euh, disons, ma, ma porte euh, pas ma porte de sortie parce que je suis resté dans la discipline de la philosophie mais ma manière d'alimenter le travail conceptuel à partir d'un répertoire de savoirs qui n'est pas directement la philosophie elle-même. Je pense que c'est nécessaire, je pense qu'aujourd'hui, euh, euh, en tout cas depuis l'avènement des sciences sociales, on ne peut pas faire autrement que de, en fait, que de mettre la philosophie à la remorque des savoirs qui lui sont extérieurs, que ce soit des sciences naturelles, des sciences sociales, des sciences humaines ou d'autres types de savoirs. Moi j'ai fonctionné comme ça. Alors, euh, il se trouve que ça correspondait à peu près au moment où le livre de Descola par des Nature et Culture est sorti. Euh, le livre est sorti en 2005, et moi, euh, euh, j'ai passé l'agrégation de philosophie en 2006, donc euh, voilà, c'était juste après. Donc, du coup, je ne peux, peux pas dire que je me suis d'abord intéressé aux sciences sociales, puis après aux questions écologiques, ou l'inverse. Les deux se sont fait un petit peu en même temps. C'est-à-dire que je suis rentré dans la lecture des sciences sociales. Par le problème des rapports entre nature et société, et on pourrait dire réciproquement, j'ai commencé à vraiment m'intéresser à la chose écologique par l'intermédiaire de ces nouveaux travaux euh, qui, qui, en fait, qui proposaient une redescription de la modernité à partir de ce problème-là, redescription de la modernité qui du coup était concurrente avec la conception endogène qu'en propose la philosophie politique disons liée aux théories disons, des Lumières, contractualistes, enfin Rousseau, Kant, etc. ou à la relance néo-contractualiste, ou même en fait à l'univers marxiste qui reste quand même extrêmement euh, moderne dans, dans sa facture théorique générale. Donc c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Le, le, le... S'intéresser aux sciences sociales, ça voulait dire d'abord questionner euh, ce couple notionnel et réciproquement. Okay. Et du coup, le passage entre euh, ta thèse et ton HDR, c'était quoi le chemin Alors, entre, le, entre le, ces deux étapes-là, effectivement, il y, y a un autre euh, on peut dire, euh, décalage. Euh, C'est que d'abord, dans ma thèse, je me posais les problèmes essentiellement sous une forme d'épistémologie des sciences sociales, c'est-à-dire je m'étais demandé Comment ce champ des savoirs précis, qu'était l'anthropologie sociale et encore l'anthropologie sociale francophone, hein, parce que ça, ça, ça déborde, euh, comment ce domaine-là euh, s'était confronté en fait, au problème euh, à travers la question de l'animisme, du totémisme, enfin essentiellement du totémisme en fait, puis dans le structuralisme, l'anthropologie marxiste, comment la, la question des rapports collectifs à un milieu avait été traitée euh, en fait, sous forme comparative par, par l'ethnologie. Donc ça voilà, ça relevait de l'épistémologie des sciences sociales et à la fin de cette thèse je me suis bien rendu compte notamment déjà à travers la lecture de Polanyi que ce problème aussi se posait au niveau de l'économie politique et au niveau de la philosophie politique plus générale et puis sans trop tarder je me suis rendu compte aussi que pour pouvoir le traiter, pour pouvoir garder le même problème mais vraiment en le faisant venir en, en philosophie politique, j'étais obligé de changer l'échelle de temps et de, de poser le problème au moins à partir de la... En fait, de l'historiographie standard de la modernité qui nous reconduit euh, au moins au 18 e voire au 17 e siècle. Donc c'est comme ça que, que, le, que le projet euh, a pris forme. Et c'est assez tard en fait que je me suis aperçu que le, bah, ce couple d'abondance et de liberté n'était pas une mauvaise manière d'organiser mes recherches, parce que c'est vrai qu'on voit tout le temps à l'œuvre cette... Euh, ce que j'appelle parfois ce, ce, ce conflit d'orientation chez les modernes. Est-ce qu'on cherche plutôt l'accroissement de la base matérielle du collectif pour répondre à certains enjeux liés à la rareté notamment Ou est-ce qu'on cherche l'actualisation des, des idéaux d'égalité, de liberté, en de, de justice sociale Et qu'en fait, entre les deux, il y a un, tout un tas d'interférences conceptuelles et aussi empiriques qui se passe, et c'est de ça que j'ai choisi de faire l'histoire. Euh, okay. Tu dis que c'est venu assez tard ce couple de notions, ça veut dire que tu avais d'autres pistes au départ que tu as mis de côté En fait euh, j'avais probablement d'autres pistes de départ dont je ne me souviens pas réellement. Je pense en fait j ai, j ai, j ai, tout ce projet a pris forme quand j'ai commencé à faire un séminaire à l'école des hautes études en sciences sociales euh, qui s'appelait la nature en politique, je crois que c'était en 2015, fin euh, peut-être début 2016. Euh, J'enquêtais un, un petit peu comme on fait toujours à l'école des hautes études, c'est-à-dire un peu au hasard, un peu en se laissant perdre par les, les jeux de renvoi de références les, les, les, les unes après les autres. Je tournais autour du problème de la richesse en fait, euh, de, de, de, de, de la dimension politique de, de, de, de, de la conquête de la richesse et euh, probablement que la, pro la première version de ma réflexion sur Abondance et Liberté avait une forme différente de celle qu'elle a dans le livre, c'était en fait, elle était plus, euh, on pourrait dire, plus, plus directement critique, plus accusatoire, c'était euh, en gros quel est le coût écologique de la conquête de l'abondance, euh, de la conquête de la liberté, c'était vraiment ça, et ensuite on peut dire j'ai un petit peu symétrisé euh, le, le problème et il a fini par, par, par avoir une allure un petit peu différente. Parce que je me rappelle qu'en 2015, tes premières recherches, ce que tu présentais dans ton séminaire, c'était les textes de Locke en premier. C'était ça bah, C'est aussi. Tu hein. vois, je, en fait, on, chaque étape annule un peu les autres et, et, et, et tu vois, je n'ai pas de mémoire très nette des, de l'échafaudage que j'avais construit pour finalement arriver à enfin, c'est la bonne formulation, je sais pas, en tout cas la formulation définitive du, des enjeux. C'est vrai que moi, moi je m'en souviens très bien, je me suis dit en, en ouvrant ce livre, bah en fait euh, très bien, il avait commencé en 2015, j'étais là. Ouais. <rire> Pour compléter cette question là où tu présentes un peu la manière dont on est venu à acquérir ce livre, est-ce que tu pourrais, euh, avec l'aide d'un ou plusieurs schémas, c'est toi qui vas décider, euh, te situer dans le paysage universitaire de l'écologie politique et ou euh, des sciences sociales ou de la philosophie des sciences sociales Alors, tentons <rire> un schéma de mes, euh, disons de mes affiliations intellectuelles et qui permet, de, comme tu m'as demandé, de, de me situer dans un, et en l'occurrence dans, dans plusieurs champs. Je pourrais peut-être préfacer en disant qu'il est, est, est inhérent à la philosophie qu'elle se situe au croisement de différents champs disciplinaires. La philosophie n'est pas une science. On ne produit pas de savoir. On est tributaire des autres qui eux en produisent, et nous on crée. En tout cas, c'est la conception que je me fais de l'activité philosophique on crée les liens entre différents types de savoirs. En fait, on se situe dans l'interface dans critique entre, les, entre différents espaces épistémiques. C'est ce qui nous donne notre spécificité et ce qui fait d'ailleurs que la, enfin, la, la, la tâche de la philosophie a, a été totalement transformée par l'émergence des sciences sociales à la fin du, du 19e siècle. Euh, en vous disant ça, d'ailleurs, je, je commence déjà à, à, à faire le schéma puisque ça me, ça, me, ça me... On va le faire en rouge, tiens, ce sera cohérent. Ça m'inscrit dans un, disons, on va dire un premier cercle euh, qui est celui de la philosophie sociale. Euh, donc, je vais écrire... Philosophie sociale. La philosophie sociale c'est donc ce, ce domaine de l'activité conceptuelle qui consiste à revenir sur l'histoire et les enjeux théoriques qui sont liés à la constitution d'une réflexion sur les savoirs politiques modernes euh, qui ne sont pas seulement des savoirs de gouvernement bien sûr mais ce sont les, les savoirs qui exprime les représentations collectives liées euh, euh, euh, à la domination, à la division du travail, aux idéaux politiques plus ou moins partagés dans les sociétés modernes. Euh, et la philosophie sociale est par définition tributaire de la sociologie, que ce soit la sociologie durkheimienne ou weberienne, ou même la sociologie américaine, peu importe en fait tout, tout type de sociologie. Euh, et c'est une manière de faire de la philosophie politique qui se situe dans l'héritage de la pensée critique marxiste, mais qui décale une partie de ses enjeux, puisque ça consiste à euh, ne pas entièrement coder la question sociale en question euh, d'exploitation de, de, de, de, de, économique. Euh, donc, philosophie sociale, c'est euh, bah, l'un de, de mes mentors devenus collègues principaux, euh, Bruno Carsanti, Euh, et puis, je ne vais pas noter le nom de tout le monde, mais c'est en fait euh, l'équipe euh, dont je fais partie, le laboratoire dont je fais partie. Hein, euh, mes collègues Gilda Salmon, avec qui j'ai énormément travaillé, euh, euh, Florence Hulac, euh, Julia Christ, euh, Francesco Callegaro, ils, ils sont nombreux aujourd'hui. Et puis, il y en a de plus jeunes euh, qu'on qu a formés, comme Stefania Ferrando. Euh, voilà, très, nombre, très nombreux collègues, et puis aussi, tout de même, j'ai fait ma thèse euh, avec Stéphane Habert. Euh, Stéphane Haber, qui lui est professeur à Nanterme désormais, enfin depuis longtemps maintenant, euh, et qui est en fait plutôt un héritier de l'école de Francfort, donc c'est une, une autre veine de philosophie sociale, peut-être plus étroitement liée à l'héritage de Marx, mais d'une certaine manière aussi à la psychanalyse, à la phénoménologie, euh, donc voilà, philosophie sociale, et on pourrait dire qu'au cours de mes réflexions, mon inscription dans ce champ a fini par se coaguler dans euh, une lecture de Karl Polanyi, qu'on pourrait dire c'est le c'est le c'est le un de mes grands euh, totems intellectuels, on va dire, enfin l'une des références principales d'abondance et liberté aussi. Donc je le mets, on pourrait dire que je le mets euh, au milieu. Euh puisque euh, euh, il se trouve que dans l'abondance dans et Liberté, c'est Polanyi qui est, euh, on dire, consacré, comme celui au sein de la philosophie sociale qui a le mieux saisi euh, en fait, les enjeux que j'essaie de discuter. Un deuxième cercle, euh, euh, c'est, euh, on peut dire, la. la comment on pourrait l'appeler euh, c'est les, les, en fait les redescriptions de la modernité à partir d'une critique des rapports entre nature et société. Euh, là, bon, c'est comme ça que souvent les gens euh, perçoivent mon travail. C'est l'héritage de mes deux euh, camarades, d'Escola de, et Latour. Donc on va mettre d'Escola. La Tour, il y a évidemment bien d'autres personnes qui pourraient euh, être citées. Donna Haraway euh, bien sûr, plus proche de nous, notre collègue Émilie euh, H, ou Vinciane Després. Euh, Isabelle Stengers bien sûr. Il y a tout un tas de, de noms qu'on pourrait citer, un, un nom qu'on cite peu mais qui a, qui a une influence extraordinaire dans ce domaine là, c'est euh, Marilyn Strazorn, qui est une anthropologue euh, britannique. Uh, bon, qui est, est, est uh, l'auteur d'une œuvre redoutable à lire, mais, mais, mais qui, est, qui est passionnante. Uh, et puis aussi dans ce domaine-là, les, les, les, les études, disons très, très, uh, au sens très large, uh, de, en fait, de, cette fois qui est moins un décentrement lié au couple nature-culture, mais un décentrement lié, on pourrait dire un décentrement post cest c'est-à-dire une redescription venue du Sud. Euh, en fait, des, voilà, des études subalternistes et postcoloniales, euh, euh, des, des, des rapports collectifs à la nature comme produit de la domination impériale. Euh, il y a dans ce domaine de, encore de très nombreux auteurs, et notamment, moi je m'étais notamment beaucoup intéressé à l'historiographie indienne. Euh, les, les livres qui m'ont peut-être le plus influencé dans ce domaine-là, c'est ceux de Ramachandra Guha, on peut le noter aussi est un très très grand historien indien et d'ailleurs qui n'a pas simplement euh, travaillé sur l'histoire de l'environnement indien. Il a aussi écrit un livre sur le cricket, il a écrit une biographie de Gandhi, c'est une célébrité en Inde, il est très connu. Il a d'ailleurs récemment été euh, inquiété par la, la police de Modi, c'est aussi un intellectuel engagé, bref. Euh, donc voilà, les, les, euh, les, euh, les, les redescriptions de la modernité à partir du problème euh, des rapports collectifs à la nature. Et puis, un troisième cercle, celui-ci, bon, il est, il est plus... Euh, on pourrait presque dire c'est euh, le reste, mais on pourrait dire qu'il a quand même une, qu quand même une, une, une cohérence interne. Euh, c'est un cercle qui est quand même centré sur l'histoire environnementale. D'ailleurs, le sous-titre de mon livre, Histoire environnementale des idées, est un hommage au travail de mes collègues historiens. Euh, qui ont eu quand même une influence euh, importante euh, sur moi et pas seulement sur moi parce qu'ils ont proposé une, une, une nouvelle histoire de la modernisation industrielle à partir des risques, à partir des contestations des technologies, à partir des pollutions bien sûr, donc je pense au travail de mes camarades euh, Fressoz. Donc là c'est des gens plus jeunes, c'est des gens quasiment bon, hein, sont à peine plus vieux que moi en fait. Hein, euh, Fressose, Fabien Locher, mais aussi des gens qui ont travaillé sur, sur des, des temporalités plus brèves. Par exemple, quelqu'un qui, qui est très important, c'est Amidaan, qui a travaillé sur les, les, les, les, les, les politiques climatiques. Donc, Amidaan. Ami euh, qui, est, qui est aussi, enfin voilà, quelqu'un qui a, qui, a qui a eu une importance euh, quand même significative dans, dans, dans la construction de mon travail. Donc voilà, on va dire l'histoire environnementale et d'une certaine manière aussi euh, euh, euh, l'histoire économique euh, de l'environnement. Par exemple, pour moi, en il enfin, y a un livre qui ne relève, qu'on ne considère pas relevé de l'histoire environnementale, mais qui a eu une importance absolue, enfin peut-être un des un, un, trois ou quatre livres les plus importants pour moi, c'est une grande divergence de euh, euh, Kenneth Pomeranz. Donc lui, euh, il n'est pas... Euh, est pas un de nos collègues euh, ici même. Il enseigne à Chicago, je crois. Euh, mais son livre est absolument décisif pour comprendre toutes ces choses-là. Il euh, y a quelqu'un que j'ai oublié que je devrais mettre dans le cercle vert, c'est Timothy Mitchell. Euh, Carbone Démocratie est aussi, j'y pense parce que je, je l'associe beaucoup à Pomerantz, euh, euh, est aussi un, un, un, un, un, un auteur clé pour moi. Donc voilà, c'est à peu près comme ça que ce, ça se configure. Alors vous allez me dire, euh, il manque un truc dans votre euh, schéma, c'est la philosophie de l'environnement. Euh, quid, euh, oui, bah, des grands classiques de l'éthique environnementale, euh, aussi par exemple du travail de quelqu'un qui évidemment a eu une, une grande influence sur moi, Catherine Larrère par exemple, des gens qui, en fait, qui ont été les premiers hein, à faire de la, de la philosophie environnementale en France. Alors, ils existent, on pourrait les mettre euh, pourrait les mettre à côté. Eux, euh, ils sont, on va dire, ils sont transversaux. Euh, donc, philosophie environnementale, on va mettre Catherine euh, euh, alors, pourquoi je les mets un peu à l'extérieur Parce que justement, mon travail, en tout cas dans ce livre, ça consistait à, à ne pas poser la question de la même manière qu'eux. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas intéressants, ce qui ne veut pas dire qu'ils ont, ils ont raté leur coup. Ça veut simplement dire que moi, j'ai cru euh, nécessaire, en tout cas utile, de, euh, de, de déplacer le questionnaire, de ne pas forcément se demander s'il y avait un, un dépassement écologique euh, des sociétés industrielles ou si on pouvait euh, en fait, euh, euh, euh, refonder de manière normative euh, le pacte social sur la référence à la nature. Ce n'est pas tout à fait comme ça que j'ai voulu travailler. Donc ils sont présents, mais ils ne sont pas nécessairement directement impliqués dans, euh, dans la, la, la, la, la construction théorique d'Abondance et Liberté. Euh, voilà, c'est comme ça que moi, en tout cas, je me, je me situerais. Bon, évidemment, l'écueil, c'est que... Euh, tout ça conduit à, à me mettre au centre de beaucoup de choses. Moi, je ne suis au centre de rien, évidemment. C'est un effet du, du schéma. Euh, mais en tout cas, c'est comme ça que je, que je, que je raisonnerais. mettre Anthropologie de la modernité. Ça, ils ont tous un titre. Il y a du scotch. Hein. Et puis, là, histoire, On va en venir à une, une question un peu plus particulière sur, les, sur le cœur de ton ouvrage. Du coup, c'est la question sur.. Euh, euh, sur, la, sur le, la manière dont amènes la symétrisation en fait, donc ça c'est plutôt la fin de ton livre, euh, en fait tu notes parmi les symétrisations euh, que tu proposes, celle des luttes féministes que tu installes aux côtés des luttes postcoloniales et écologistes. Et plus loin, tu notes que ton analyse de cette grande symétrisation que tu as fait tourner autour de l'écologie et, euh, et des pensées subalternes, en fait elle pourrait être enrichie par les théories féministes. Et tu notes également que finalement, ça dépasse le cadre de ton ouvrage et que tu préfères laisser ça à plus tard ou que ça ne rentre pas, en tout cas, dans ton cadre. Étant donné que tu notes l'importance du féminisme dans le geste de symétrisation de l'écologie politique que tu vas défendre, étant donné que tu connais l'existence de ces théories, tu les notes, tu connais aussi l'écoféminisme, qu'est-ce qui t'a poussé à laisser tout ça de côté Et euh, genre, Je vais poursuivre ma question un peu plus longtemps. Euh, L'anthropologie de Descola et de Viviros de Castro, en fait, euh, qui vient mettre en lumière le caractère situé du concept de nature, euh, eh bien, ça vient, d'un point de vue historique, on va dire, après les textes écoféministes qui, justement, désignent, euh, qui, qui montrent du doigt l'association euh, nature-femme et la dissociation nature-culture et femme-homme, du coup. Et en fait, la question qui se pose, finalement, quand on a noté ça, c'est pourquoi, quand on parle... Euh, de la dissociation nature-culture, c'est toujours à Descola qu'on fait référence, euh, alors que vraisemblablement, euh, en fait, les écoféministes lui avaient un peu d'amé le pion. Est-ce que finalement, euh, même si jusqu'à présent on, on riait un peu à propos des écoféminismes, parce qu'il y a plein de choses qui, entre guillemets, ne font pas sérieux, euh, en fait, la manière dont Descola est investie euh, en, en écologie politique, dans les luttes écologistes plutôt, euh, bah, c'est peut-être aussi un peu insuffisant, c'est aussi caricatural par rapport à ce qu'il a écrit donc finalement la question qui se pose avec tout ça c'est c'est peut-être pas un problème de production par rapport à l'écoféminisme, c'est un problème de, de réception tout autant qu'on a un problème de réception avec euh, les tests de Descola quoi. auquel cas euh, c'est curieux d'ignorer du coup euh, euh, tout ce, tout ce pan-là de la réflexion, et je pense qu'on peut aussi étendre le champ au-delà de l'écoféminisme. En fait, hein. C'est une question similaire qui se pose, je pense, dans la question de, de, de la sociologie des sciences. Euh, L'épistémologie féministe a fait des gestes similaires en disant que finalement, en fait, la construction de la science elle repose sur des fondements politiques et que c'est indissociable. Euh, du coup, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt, au lieu de repousser en disant c'est un, une autre sphère ou c'est une sphère annexe, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à travailler avec euh, les textes féministes et écoféministes, selon toi Alors, merci, ça c'est bon, c'est une série de questions euh, très importantes et d'autant plus importantes qu'effectivement, comme tu as remarqué, euh, je, les, je les ai laissées euh, de côté dans le livre. Donc, euh, effectivement, on tout à fait fondé à, à, à à identifier un écart entre le, le type de questions que je me pose et les matériaux que j'emploie pour, pour y répondre. D'abord, le, le premier aspect de ta question sur la symétrisation et pourquoi je n'ai pas consacré plus d'efforts de, plus à intégrer la, en fait, la symétrisation féministe ou même écoféministe. Bon. Euh, D'abord, bon. pourquoi la symétrisation Parce que j'ai estimé que pour euh, pour, pour C'est peut-être le chapitre le plus difficile du livre, mais bon, pour bien faire comprendre aux au, au lecteurs que la, la question écologique demande, enfin de, suppose de faire exploser toutes les catégories, presque toutes les catégories issues de la modernité politique, euh, ce qu'il nous faut, c'est pas tant euh, révoquer ces catégories comme, euh, des, des, comme, un, comme un pur maléfice historique, un truc, un, un, un, un péché historique qu'il faudrait laver, mais comme quelque chose qu'il faut regarder comme euh, local, euh, provincial, alors, en gros, gros qu'il faut le déconstruire. Euh, et c'est ce qu'ont voulu faire les auteurs que je rassemble dans cette grande catégorie de l'effort de symétrisation. Euh, donc, il y a trois grands mouvements. symétriser maîtriser la centralité du social par rapport à la nature, donc ça c'est ce que je dois effectivement à des gens comme Descola ou Latour, symétriser maîtriser la centralité, disons, de l'Occident euh, moderne par rapport au reste du monde, hein, toujours avec des guillemets, ça, c'est ce que je dois, donc j'en je, parle aussi dans le livre, euh, à la tradition de pensée euh, subalterniste, ensuite euh, postcoloniale, mais aussi aux théories de l'échange écologique inégal. Hein. Euh, ah, je ne l'ai pas mis dans mon schéma, mais euh, il est important, euh, Martinez allier euh, et, et d'autres encore, à Goua. Euh, et il y a un troisième front de symétrisation, quel le front féministe, qui remet en cause la centralité du pôle masculin par rapport au féminin. Euh, alors, effectivement, celui-là, je le laisse de côté. Pourquoi euh, D'abord parce que mon savoir est limité euh, et euh, comme je me suis focalisé sur un problème, disons, économico-politique, euh, il m'a semblé que l'effet le, d'intelligibilité euh, était, était déjà euh, existant, était déjà réel. Si on s'en tient à la symétrisation de nature-culture et de, de Nord-Sud, disons, euh, alors, une critique féministe pour, elle serait, enfin, serait fondée à m'objecter, euh, non, non, en fait, euh, euh, ça suffit pas, si tu n'as si pas tous les aspects du problème, ça suffit pas. Peut-être, mais ça, c'est un, un débat que j'aimerais bien avoir, peut-être avec toi d'ailleurs. Euh, mais alors, je l'ai pas fait, d'abord parce que je, je ne sais pas suffisamment de choses. Il y a aussi. Une, un, il faut l'admettre, il faut un problème, un problème de, de, de, on pourrait dire quasiment de politique de la pensée, c'est-à-dire, je pense que tout le monde a bien compris que ce livre était autant un livre en défense de l'écologie politique qu'un livre de critique de l'écologie politique. Euh, des références qui brillent par leur absence dans le livre, c'est les Gorses, les élites, enfin, en fait les penseurs disons officiels de l'écologie politique. Pourquoi Parce que ce que j'ai essayé de faire, c'est quand même un contre-pied assez important par rapport à eux. Donc il aurait fallu, si je, si je parlais d'écoféminisme, que je fasse la même chose, c'est-à-dire que je ne prenne pas les théories écoféministes pour argent comptant et que j'en fasse la critique. Or moi ça, je, je, en fait je ne me sens pas légitime, pour, je, pense que, enfin, je pourrais quasiment dire c'est ce n'est pas à moi de le faire, euh, pour plein de raisons, euh, précisément parce que la pensée est située aussi, euh, et, euh, et donc il aurait fallu... Euh, faire, une, une, disons, une critique écoféministe de l'écoféminisme en fait, hein, qui, qui existe d'ailleurs. Par exemple, il y, y a un conflit dans l'écoféminisme, enfin conflit, un conflit, une controverse, un débat entre un, un écoféminisme, disons, il euh, euh, euh, y en a des variantes spiritualistes ou il y en a des variantes euh, euh, euh, plus culturalistes ou plus... Bon, il y en a plein de variantes, mais il y a aussi une variante, disons, matérialiste, c'est en fait qui vient de la critique de l'économie politique. Probablement, probablement celle dont je me sentirais spontanément le plus proche, euh, mais encore une fois, euh, c'est pas évident d'écrire sur ces questions-là, alors que je, ça m'a pas provoqué de, de, de, disons de cas de conscience particulier, de faire une critique de l'écologie politique mainstream. Bon, il y a, a peut-être des gens que ça offense ou que ça contrarie, mais ça ne me, ça me, ça me dérange pas de les, les contrarier. Bon. Euh, alors maintenant, si on, si on me dit, euh, non non, mais en fait, euh, il faudrait faire ce travail-là quand même, quelle forme ça pourrait prendre alors, Si je le savais, j'aurais écrit dans le livre, mais on, on peut réfléchir. Par exemple, euh, ça voudrait dire qu'il faut intégrer depuis le début du récit que j'ai essayé de faire, enfin du récit ou du, du, de la, de la, du parcours théorique et historique, intégrer la composante qui est non seulement euh, en fait, la sphère productive et territoriale, mais aussi la sphère, on pourrait dire, reproductive, c'est-à-dire en fait la façon dont la division sexuelle du travail est impliquée dans la construction de la sphère économique, comment elle est impliquée aussi dans les légitimations idéologiques euh, euh, euh, des nouvelles économies politiques. Là, par exemple, beaucoup de gens ont remarqué que Malthus était absent euh, du livre. C'est évident que par exemple, si, si on fait rentrer en, dans, parmi les composantes qui, qui, qui, qui font partie de mon, mon travail la question voilà, population, reproduction, famille, etc., là, Malthus, aurait, enfin, les critiques, disons, fémin... enfin, Malthus et ses critiques auraient été importants. Euh, euh, euh, la dimension religieuse de l'organisation sociale aurait aussi été importante. Donc, en fait, il aurait fallu... Pas seulement faire apparaître à la fin de mon récit l'écoféminisme comme quelque chose qui participe à, à, à, à, à, à, à détendre le schéma moderniste, ce qui est vrai, hein, mais aussi à en faire la généalogie en même temps que le reste. Et alors, ça, moi, à la limite, je peux pas tellement dire mieux que si quelqu'un a envie de travailler là-dessus, qu'il vienne s'inscrire en thèse avec moi, et d'ailleurs, enfin, et même. Probablement que ça existe déjà et que, des, que des, des, des gens ont fait ou ont amorcé ce travail et, euh, et donc il faut, je, il faut que je le lise dans ce cas-là. Mais voilà, c'est vraiment, un, je pense, un champ à part entière et, et suivre de, dans l'histoire. et Par exemple, comment la question féministe a été discutée dans les pensées socialistes, industrialistes au XIXe, je, je mentionnais tout à l'heure dans le schéma, ma collègue, j'espère, future collègue, euh, euh, Stéphania Ferrando, qui a travaillé sur le féminisme socialiste au 19... enfin, en France au 19e siècle. Là, il faudrait voir comment ça peut s'agencer, euh, euh, voilà. comment, comment la question de la différence sexuelle, de la différence des genres, a été traitée dans la sociologie, que j'embarque aussi dans mon histoire, hein, à travers Durkheim en fait comment à chaque étape euh, euh, apparaît euh, non seulement le couple abondance et liberté mais aussi le couple du, disons du masculin du féminin avec tous les enjeux de reproduction sociale, ça moi je trouverais ça passionnant, j'ai en fait surtout énormément de choses à apprendre là dessus, euh, donc euh, peut-être que tu fais partie des, choses qu des, des gens qui ont des choses à m'apprendre là dessus, et voilà, et on pourrait pousser jusqu'à la fin euh, cette histoire-là. Est-ce que je vais moi-même faire ce travail-là Je ne sais pas. Pour l'instant, ce n'est pas trop le, le, la direction que ça prend. Euh, mais je serais euh, enfin, plus que ravi que la question de la, disons, de la différence euh, des genres et des sexes euh, soit intégrée totalement à une histoire des réflexivités environnementales. Ça, Parce qu'en fait, euh, quand, tu, quand tu vas sur... le l'histoire de la colonisation et du fait que tu, tu expliques qu en fait, il y a une mise à distance par rapport aux théoriciens qui sont, gardés, enfin, qui sont restés dans la sphère européenne, il y a une mise à distance par rapport à, à, à l'exploitation esclavagiste. Et que du coup, ça sort de leur champ de vision. Ouais. Et bon, ça, c'est l'exploitation d'autrui, c'est le truc qu'on se, qu se masque un peu à l'époque. Et en fait, euh, ce qu'on ce qu trouve chez les féministes, c'est que ben, c'est chez soi, en fait, que l'exploitation, mmh. elle, elle est devant les yeux des gens. Donc au final, il n'y a plus l'excuse de la distanciation, il n'y a plus l'excuse de « on se cache le, le truc ». C'est presque le pendant euh, très rapproché, le, le, la loupe sur l'exploitation d'autrui, mais chez soi. Ouais, c'est tellement proche qu'on ne le voit pas. <rire> Alors peut-être que c'est tellement proche qu'on ne le voit pas, exactement. Et c'est pour ça que je trouvé ça intéressant d'avoir cet aspect-là, parce que finalement, euh, la production capitaliste, elle repose sur l'exploitation... Euh, d'individus, mais directement sur place. C'est-à-dire que la, la distinction entre la sphère de la reproduction et celle de la, de la production, c'est ce qui permet euh, intellectuellement de se dire qu'il y a une forme de travail gratuit et de travail approprié, de la même manière qu'il y a du travail gratuit et approprié dans l'esclavage, en fait. Et je pense que ça aurait pu être, comme tu dis, quelque chose qui se brode tout au long de cette histoire-là, euh, avec l'émergence de cette catégorie de la reproduction, euh, et la manière dont le travail a été ensuite valorisé, comme de la socialisation, avec une séparation étanche, etc. Je pense que ça aurait pu avoir sa place là. Euh, et je me demandais par rapport, par exemple, aux texte qui naissent dans les années 70, le, les féminismes marxistes, qui récupèrent vraiment cette critique-là, est-ce qu'on n'aurait pas pu en faire une lecture en se posant la question, je pense qu'il faudrait le faire, hein, de savoir si effectivement il y a euh, une lecture en termes de, de, de critique de la matérialité de la liberté qui est cachée. Quoi. Je pense qu'il faudrait les relire éventuellement à cette aune et que ça ferait euh, un, un contre-pied à plein d'autres choses à l'intérieur. Et effectivement, alors ce que je te formulais dans la question, c'est la question de savoir aussi comment ça se fait que euh, quand on a les mêmes gestes théoriques euh, dans l'écoféminisme et euh, en anthropologie de la nature, il y en a une qui, euh, qui est en effet déviée, mise de côté, et l'autre qui euh, apparaît comme un, un, un grand miracle intellectuel et c'est ça qui est très curieux quoi et je m'en suis rendu compte assez récemment en me disant mais c'est incroyable moi j'ai toute ma scolarité universitaire j'ai appris des scolas, c'est formidable et quand je lis les textes écoféministes mais c'est dingue <rire> ils avaient vachement d'avance en fait et pourquoi est-ce que c'est jamais mentionné est-ce qu'il y a des retours parfois intellectuels des euh, bah, je sais pas de euh, des, de des scolas ou des gens qui sont qui font partie de ce mouvement là de pensée de, de se dire qu'effectivement il y a d'autres choses à relire à mettre en lien et que c'est une une filiation qu'il faudrait peut-être euh, faire. Je ne sais pas ce que ça, ça émerge des fois ou pas du tout. Alors, je réponds d'abord à la première partie. Enfin, je, je, je rebondis en fait sur la première partie de ce que tu disais. On pourrait en fait euh, imaginer que la, la question, euh, disons, de la reproduction sociale ou de la différence des sexes et des genres s'intègre au travail que je propose. De manière assez simple, j'emploie je, dans, dans le deuxième chapitre du livre l'expression de, de la fordance politique de la terre ou du sol, je ne sais plus, ou les deux. Euh, alors effectivement, parce que ce qui m'intéresse en fait, c'est comment, les, comment, euh, comment la, la pensée politique se greffe sur des appuis matériels, notamment dans le contexte pré-industriel, la question de la terre, du foncier, de l'habitat, tout ça. Et effectivement, on pourrait très bien dire, il y en a un autre de très grand appui matériel de la pensée politique, c'est celui qui constitue le corps. Et de ce point de vue-là, le fait qu'il y ait une différence des corps est un appui de la pensée et qu'on ne produit pas le même type de pensée si on a ça en vue ou pas. Et, enfin, là, et on peut estimer, de la même manière que j'affirme que, que, que la pensée politique classique est toujours une opération euh, qui concerne l'administration de, de, des, des territoires et des ressources, on pourrait dire qu'elle concerne aussi toujours l'administration des rapports de genre et de sexe. Parce qu'il y a des affordances politiques du corps. En fait, ce serait une manière d'utiliser de, de, en histoire des idées en philosophie politique le travail de, de, de, de Françoise Héritier, ce qu'elle appelle la valence différentielle des sexes. En fait, c'est ça. Et on peut très bien le mettre au travail euh, dans l'histoire des idées politiques modernes. Bon, je ne l'ai pas fait, mais vraiment, euh, soit des gens l'ont déjà fait et je, je, je l'ai manqué, soit si c'est pas fait, peut-être qu'on pourrait essayer de s'y mettre. Euh, euh, L'autre aspect, pour rester encore un peu sur le féminisme, parce que vraiment enfin, c'est intéressant et puis ça me pousse aussi un peu à réfléchir au-delà de, de ce que je fais habituellement, euh, c'est en fait l'écoféminisme comme critique du féminisme. Par hein, exemple, tu, tu, tu disais il y a un, un féminisme matérialiste, marxiste, et il pourrait être intéressant de savoir si la critique que je fais au marxisme standard, disons, s'applique aussi au féminisme marxiste, c'est-à-dire si c'est, pour le dire un peu brutalement, un féminisme productiviste euh, et si, de la même manière que la critique a été faite déjà au féminisme, disons, mainstream, euh, libéral, en fait, c'est une formation de pensée qui est totalement tributaire de la grande accélération matérielle et 30 glorieuse. C'est un féminisme en fait, qui, qui, qui ne fonctionne pas sans l'automobile et la machine à laver. Euh, enfin, théorie standard disons, de la libération de la femme par, par la, la poussée économique. En fait, et là, il y a, y, a, y a un domaine d'investigation aussi, je pense, qui, problème, à coup sûr, euh, n'est pas en friche. Hein, euh, parce que C'est des questions trop importantes pour être laissées de côté. Donc pareil, hein, il, faut, il, faut, il faudrait voir euh, en fait à quel point l'écoféminisme est une critique du d'un certain féminisme quoi, ou une, une autocritique du féminisme, disons. Et là, ça, ça rentrerait aussi peut-être, enfin euh, c'est pas parce que ça rentrerait dans mes cadres, c'est plutôt le contraire, c'est plutôt moi, mon travail qui rentrerait dans d'autres cadres euh, de réflexion. Euh, alors maintenant, là, sur le dernier aspect de ce que tu dis, bah, cest à que ce que tu dis est à la fois euh, très vrai et embarrassant parce que euh, euh, si vous regardez la bibliographie de mon livre, ben vous verrez qu'elle est massivement masculine. Euh, euh, et qu'est-ce que ça reflète Ça reflète simplement le fait que euh, ben, euh, les inégalités de genre ont des effets directs sur la production du savoir. Et, que, et notamment, d'ailleurs, c'est le, le, le, le biais qui pèse le plus sur moi, moi, je me suis beaucoup appelé sur des grandes synthèses historiques, euh, des, des, des travaux un peu ambitieux. Bah, il, se, il se trouve qu'en général, euh, enfin, le plus souvent, ils sont produits par des hommes, bah, parce que c'est les hommes qui ont, qu ont, qu ont, qu ont les meilleurs postes, qui ont plus de temps. C'est aussi les, les hommes qui n'ont pas le, le, le, le disons, le, le, enfin, l'entrave entre guillemets d'être ralenti par les enfants, etc. Enfin, donc, et c'est vrai que ce, ce, ce, ce, ce, ce billet-là pèse sur moi comme il pèse très honnêtement, sur 99% des, des, des chercheurs. Euh, donc c'est pour ça qu'effectivement le, le féminisme, c'est à la fois une, une série de théories sur la société, mais aussi une série de théories sur la production, du, enfin, les conditions matérielles de production du savoir. Euh, et voilà, donc je, je, je, je, je n'en suis probablement pas assez euh, conscient. Et c'est vrai, ce que tu dis est vrai, ça, ça, ça s'applique euh, au cas euh, à des descola ou à d'autres. Alors. Pour revenir à ça, est-ce qu'on peut dire que ce qu'a dit Descola, les écoféministes l'avaient dit avant Peut-être, mais bon, le problème c'est que si on joue au jeu de l'antécédence, on pourrait dire dans ce cas que, les, par exemple que la géographie sociale du début du siècle l'avait dit encore avant, et puis que peut-être Humboldt l'avait dit encore avant, et puis bon, on, va, on, va, on pourra remonter très très loin parce qu'effectivement le, le, en fait, le, le, le dualisme nature-société en fait, a jamais vraiment réussi à se constituer comme un truc complètement stable, il, il a été... Il enfin, n'y a qu'à voir, déjà Spinoza, euh, au XVIIe siècle, euh, il n'est pas, pas vraiment naturaliste, tout en employant le langage théorique du naturalisme. Enfin, bref, c'est quand même une histoire un peu compliquée. Par contre, il y a un, un, un aspect de ce que tu dis qui est, qui est absolument vrai, c'est que les, les, la référence constante à d'Escola dans la construction d'une en fait, proposition politique post-naturaliste est souvent assez naïve, euh, et je dis ça, euh, enfin, euh, D'autant plus que j'aime beaucoup le travail de Descola et que je pense qu'il est, est pas, toujours bien, euh, comment dire, on lui rend pas toujours justice quand on essaie de dire que euh, l'avenir de nos sociétés c'est de sauter à pied joints dans l'animisme et qu'on va donner une âme à tout, parce que d'abord c'est pas ça l'animisme, euh, que euh, si euh, vous lisez les ethnographies de Descola et d'autres, vous verrez qu'en fait l'animisme c'est pas forcément des conditions de vie géniales et notamment pas pour les femmes, il disait les lances du crépuscule, vrai que l'animisme ça peut avoir l'air chouette vu d'ici mais pour les femmes là-bas c'est pas terrible. Euh, enfin voilà. Euh, donc euh, donc le, le, le, le, le, le, disons la subversion animisme de la modernité, moi je, je peux vous dire très franchement j'y crois pas du tout, et je, et je me prononce pas pour Descola hein, mais, euh, mais moi j'y crois pas, et je, en fait je pense pas que ce soit dans la direction dans laquelle Descola voulait nous emmener, mais c'est quand même un fait social euh, significatif de noter que certaines luttes, euh, certaines mobilisations ont endossé ce langage-là. Indépendamment du fait qu'il soit fidèle ou non à l'œuvre de certains euh, penseurs, bah ça, ça existe comme un fait social et c'est peut-être pas inintéressant du coup, de le traiter comme tel. Euh, mais après, voilà, est-ce que euh, moi, honnêtement, je ne suis pas capable de, de, de, de, de mesurer le, en fait, la contribution réelle des, de la, de disons des, des, des théories féministes dans la remise en question du, du, du naturel et du social. Une chose est sûre, c'est qu'en en ethnologie, en tout plus c'est là-dessus que, là que j'avais bossé, euh, je l'ai noté hein, dans mon schéma, la contribution de Marine Strazer est, est largement sous-estimée, parce que pour le coup, ça, c'est évident qu'elle, elle, elle a écrit avant Descola. C'est évident que Descola lui doit beaucoup, il le dit. Mais peut-être qu'effectivement, mais aussi, en fait, c'est autant un problème, on va dire, de domination masculine qu'un problème de encore plus bête, de en fait, de nationalisme épistémologique. Il est français, donc c'est Descola qui a tout inventé. Euh, je pense que s'il était là pour parler avec nous, il concéderait sans aucun problème qu'il qu a, a, a, a, il a, proposé des, des, une construction théorique originale, mais il, il est, l'inventeur de rien. Enfin, faut, faut être sérieux quand même aussi. Mais c'est en rapport avec les conditions de production du savoir. Ouais, est ce que tu dis est très juste, c'est-à-dire que les conditions de production du savoir sont indissociables des conditions de réception euh, des mêmes savoirs. Et euh, il, il, serait, il serait difficile de nier qu'il la, que la, qu y a une sous-réception des travaux d'abord écrits par des femmes et encore plus sur les sujets féministes. Euh, et que cette sous-réception, bah forcément, le corollaire, c'est qu'il y a une surréception du travail des hommes. En fait, tu, on dirait que tu prends peut-être des précautions par rapport à, à, la, à la critique de, de ces textes-là en te disant, bah effectivement, je ne suis pas spécifiquement bien placé pour faire la critique, euh, ou pour euh, peut-être quelque part le le réinvestir avec euh, ce que moi je voudrais en faire, ça pourrait paraître une sorte de manipulation, mais finalement on investis sans aucun problème. La critique postcoloniale, les subalternes te disent finalement, on pourrait se dire qu'en te regardant, c'est spécifiquement ton, <rire> ton domaine non plus. C'est vrai, c'est vrai. Et, euh, et est-ce qu'il y a une réflexion? Justement sur, enfin dans, le, dans le milieu universitaire, sur se dire comment est-ce qu'on arrive à travailler ensemble sans euh, se faire de l'ombre aux gens qui produisent et qui justement par rapport au système de production sont invisibilisés. Est-ce qu'il euh, est qu y a une, une conscience de ça et une volonté d'aller contre cette, cette pente glissante qui fait que bah, effectivement très vite euh, on va vers une sorte de, soit d'entre-soi, soit d'accaparation de, avec euh, on fait le, un peu le ménage quoi, sans, sans vraiment le vouloir parce que finalement c'est la production qui fait que. Euh, Est-ce qu'il y a une attention qui est un peu portée bah, L'attention, sans... c'est à dire qu'on ne peut pas réduire ça à un problème de volontarisme individuel. D'abord c'est un problème de, de, en fait, de, de, de structuration de la recherche publique, de, de, de politique de recrutement, enfin pour le coup c'est vraiment de la politique scientifique de, de grande ampleur. Et puis si on revient à un enjeu plus, plus, plus, plus disons, subjectif, hein, plus, euh, oui, plus, plus personnel, c'est simplement euh, payer ses dettes. Euh, vous avez remarqué, par exemple, que dans, dans le livre, je, je cite pas mal de fois le travail de Cylian Larcher. Cylian Larcher, elle est enfin, philosophe et politiste. Elle a écrit un bouquin qui est honnêtement extraordinaire, qui s'appelle L'Autre citoyen, j'ai oublié la date, 2015, 2016, par là, voilà. enfin, c'est un bouquin récent, quoi, euh, qui est, en fait, une réécriture de la genèse de la, en fait, du... du républicanisme à partir des luttes euh, des Antilles, donc des luttes euh, anti-esclavagistes des Antilles, et euh, comment elle, elle décrit, bon, en plus elle a enfin, un talent extraordinaire, euh, très fort, hein, euh, comment, comment le, le, le lexique politique de l'émancipation, de l'autonomie a été euh, repris, recodé, euh, on peut dire, euh, euh, euh, recodé comme une arme contre ses géniteurs euh, euh, blancs, donc euh, par les, les, les, les, les, le mouvement anti-esclavagiste. Donc, ça, ça c'est un, un livre typiquement qui, pour moi, enfin, je, je l'ai lu tardivement, donc c'est pas complètement métabolisé, mais euh, a, été, a été important. Euh, donc, voilà, euh, des, des, des, des, gens, euh, des gens proposent des, des, des, des, des effets d'éclairage théorique formidables à partir. Euh, des luttes, euh, donc, euh, en, en l'occurrence, anti-esclavagistes. Mais dans d'autres cas, je parlais du travail de Ramachandragua ou de Dipesh Chakrabarti et, et d'autres. Euh, C'est euh, d'une très grande valeur euh, épistémologique, même indépendamment d'une simple politique de, de, de, disons, de la représentation de qui parle et qui ne parle pas dans l'université. C'est tout simplement des, des, des, des travaux de premier plan. Et, euh, et euh, il, en, il en va de même pour le, les travaux euh, qui viennent d'Amérique latine, d'Afrique, d'Asie. On, on voit aujourd'hui, il y a eu encore récemment des tribunes écrites contre les études postcoloniales. C'est affligeant de, de, à la fois de, de, de, de déconnexion intellectuelle et en fait tout simplement de racisme aussi. On a, on a besoin de ces gens-là. Bah, récemment, bien sûr, notre camarade Malcolm Ferdinand a écrit un très bon livre sur une approche en fait, voilà, postcoloniale des de, de, de, de, de, de, de choses écologiques. Voilà, euh, on a de nouveaux collègues euh, qui, qui participent au monde académique, qui en, qui en modifient ben d'abord la composition et puis aussi les, les attentes, les, les, les, les, on peut dire les, les, oui, les, les, les attentes intellectuelles. Donc j'espère que ça va continuer et s'accélérer. Ça pourrait être juste une affaire de, effectivement, quand on reçoit une demande, se pousser pour dire ben, « en fait, ce n'est pas spécifiquement moi qui a pris le sujet » et dire « je vais venir pour cette personne à la place ». Oui. Ou... Absolument. C'est ça, ça, qu non, mais ça aussi crois. qui est compliqué, c'est-à-dire euh, effectivement en face de la question écoféministe, est-ce que, est que je, la, je la traite de manière critique comme le reste, ou est-ce que, comme tu dis, je me pousse pour laisser, en l'occurrence, des femmes en parler Je pense que ça, ça, ça, ça peut faire l'objet d'un processus de réflexion collective euh, serein et qui sera d'autant plus serein que, euh, tout simplement, euh, des femmes sont recrutées, que euh, des gens issus, euh, soit des Antilles, soit de je ne sais quelle région du monde, euh, sont recrutés, et donc, en fait, fassent partie de plein droit de la communauté. Voilà. Autre question, du coup, page 53, je te cite, et peut-être aurait-il fallu remonter encore plus loin <rire> Alors, encore plus loin que le XVIIe siècle, donc avant, donc, j'ai eu quelques commentaires de personnes disant que pour elles, il aurait fallu remonter plus loin. Et euh, la question des débuts, euh, des causes, des, des commencements en histoire, c'est une question qui est assez épineuse. On le voit quand on a des, de l'histoire du capitalisme qui est proposée, c'est-à-dire qu'on a euh, je ne sais pas combien de propositions de commencement, on a des propositions de lecture en termes de phases, en termes de mécanisme, etc. Euh, donc ça fait polémique, en fait, la question de, du commencement et aussi après du déroulement, bien sûr. Et avec ta lecture du concept de liberté, conçu comme abondance, on se trouve face à un problème qui est similaire. Pourquoi est-ce que tu as choisi le XVIIe siècle pour faire commencer cette histoire Du coup, est-ce que c'est euh, à un moment, en lisant les historiens, tu t'es dit bah, « j'aurais pu peut-être commencer plus tôt ». Euh, Est-ce que tu as eu des retours d'historiens, notamment d'historiens des sociétés, concernant le, le début et euh, les époques de phase que tu as choisies pour euh, étayer justement ta thèse Alors, euh, c'est une question importante mais c'est aussi une question complexe. D'abord parce que, euh, je reprends ce que tu disais, la, la question de l'origine c'est une question sensible pour l'histoire. Non, la question de l'origine c'est une question sensible surtout pour la philosophie. Les historiens, en fait, je pense que majoritairement ils s'en moquent des commencements, des origines. Que, ce qui intéresse les historiens, c'est les changements, c'est les transitions de comment on passe d'un état A à un état B, et ils s'intéressent assez peu à l'origine, que ce soit de l'écologie ou d'autres choses. Bon, alors moi je suis pas historien, hein, mais je partage quand même ce disons ce relatif euh, désintérêt pour l'origine avec eux, dans la mesure où je n'ai pas du tout cherché à raconter l'origine de quoi que ce soit dans ce livre, et surtout pas l'origine de l'écologie politique. Ce n'est vraiment pas du tout un problème qui m'intéresse, c'est même le contraire qui m'intéresse. Alors. D'abord, euh, le problème que je m'étais fixé, c'était d'aller de la révolution industrielle au changement climatique en montrant comment les, disons, les, les appuis matériels du processus d'émancipation changent euh, entre ces deux bornes-là. Puis en fait, en écrivant, je me suis rendu compte qu'il n'était peut peut-être pas nécessaire de remonter un petit peu avant pour montrer que la soi-disant révolution industrielle elle-même était déjà la transformation de quelque chose d'autre. Si on veut, mon modèle, ce n'est pas, euh, pas un modèle de l'origine. On pourrait, D'une certaine manière, il y a une dette à l'égard de Foucault, c'est-à-dire un peu comme dans les mots et les choses. Je cherche à identifier des, des, en fait, des différents euh, paradigmes, euh, euh, euh, qui sont aussi des moments euh, où les savoirs politiques s'organisent en référence à des affordances matérielles. Donc il y a une première phase où ces affordances sont essentiellement euh, organique, foncière, territoriale, puis ensuite, ce n'est pas une substitution, s'ajoute à ça la dimension proprement industrielle donc des machines de la division du travail, et puis ensuite s'ajoute aussi bah, la question climatique euh, qui vient bouleverser la, les, les, les, les, les, euh, oui, les, les appuis matériels de la, de la, de la pensée politique moderne. Donc, moi, j'ai juste voulu faire ressortir des, des, des contrastes, mais surtout pas une origine. Donc, quand je commence le livre en 1603 euh, avec euh, la prise d'un navire euh, par les hollandais ou portugais dans le détroit de Malacca, c'est pas parce que je pense que c'est le début de quoi que ce soit, c'est juste parce que comme il se trouve que Grotius a décidé de, de, de, de, en fait, de construire un traité de droit international, qui une référence importante euh, pour penser le tien, le mien, le commun, le privé, euh, je trouvais que c'était un, un, un point de départ commode pour faire ressortir le contraste avec ce qui vient après. Pas beaucoup plus, de, de, de, même chose pour, pour Locke. Donc il n'y a pas d'origine dans ce livre, d'abord. Et surtout pas d'origine du capitalisme ou de quoi que ce soit. Du coup, ce que ça, ce que ça implique, c'est que on aurait parfaitement pu, et c'est pour ça que je dis j'aurais pu commencer plus tôt, mais à la limite c'est contingent, on aurait parfaitement pu euh, en fait, euh, raconter les agencements euh, éco-politiques euh, euh, antérieurs. Et d'ailleurs, ça existe. Par exemple, euh, récemment, je, je, je ne me souviens ni du nom de l'auteur, ni, ni, ni du nom du livre, mais euh, un, un, des travaux de médiévistes sur les rapports entre nature et politique dans, dans, dans l'Occident chrétien médiéval. Il y a des travaux importants sur l'Antiquité. En fait, le, le, on pourrait dire qu'il y, y a des coordonnées structurelles qui permettent de comprendre la, la, la, la, la, la, la formation des idées politiques, des normes juridiques, des principes économiques, en fait, en fait y a, y a, on peut comprendre les rapports collectifs en référence aux au, au rapports écologiques dans à peu près tous les contextes, la preuve par exemple, d'Escola, il l'a fait pour les HHR, euh, mais voilà, sans que ce soit un problème d'origine, c'est un problème de variation en fait, c'est les variations qui m'intéressent. Euh, donc voilà, moi je me, je me suis arrêté au 17ème, juste, voilà, pour, pour, pour, pour, pour, pour être dans le schéma de la modernité occidentale, assez standard et pour montrer un petit morceau de, de, de pré-industriel quoi. Voilà. Pas beaucoup plus. Euh, et effectivement, il, il serait très intéressant d'utiliser de, de, de, euh, en fait, des séquences historiques différentes, soit plus courtes, sur quelques dizaines d'années, ça je pense que c'est ce que je ferai plus tard, soit sur des, des séquences beaucoup plus longues, par exemple mon, mon camarade euh, Morizo. Euh, Travaille sur euh, une, histoire, euh, en fait, des, des, on une histoire politique depuis euh, le néolithique, en fait, depuis le début de la domestication de l'animal, et comment euh, la domestication imprime déjà une marque aux catégories de pensée politique. Donc, alors là, c'est une profondeur historique beaucoup plus longue, hein, c est, c est, ça se compte en, en, en milliers, voire en dizaines de milliers d'années, et comme, comme la focale historique change, eh ben, ça n'a pas les mêmes effets d'éclairage. Donc, je pense qu'il faut être d'une certaine manière relativiste avec ça et accepter qu'il n'y a, a pas un absolu euh, du commencement, mais que, en même temps qu'on choisit, un, on peut dire un, un, un arc temporel, on, on, on, on, on, on, on ne fait pas ressortir les mêmes phénomènes. Voilà, moi, le, le, la, ma, ma, ma, les différentes thèses qu'il y a dans ce livre sont consubstantielles à l'arc historique que j'ai choisi de décrire et j'aurais fait ressortir des phénomènes différents si j'avais écrit une, la même histoire depuis 1945 ou depuis euh, Platon, ou, mais bon, jamais je ne serais risqué un truc pareil, peut-être que d'autres le feraient. Euh, voilà, Donc c est, c est, c est, moi c'est comme ça que je vois le, le problème, disons, euh, chronologique. En fait, une, une lecture en termes de, de continuité historique, ça peut donner l'impression que quelque part euh, tu isoles un commencement, et qu'il y, euh, y a quelque part une faute morale à un endroit qui se répercute. Et je pense que c'est po un possible écueil de lecture qu'on peut avoir, effectivement, et qu'il euh, faut absolument le désamorcer régulièrement. Euh, et l'inverse aussi, c'est-à-dire que si tu avais pris quelque chose, peut-être une vocale plus longue, les gens se seraient dit, euh, c'est euh, une thèse anthropologique en fait, on est en train de décrire ouais. des, des mécanismes humains généraux, ouais. etc. Donc finalement, la focale fo que tu choisis, ça peut soit induire une, une idée un peu anthropologique, soit une histoire d'une tâche morale qui serait ouais. à rattraper. Quoi. Alors, et en l'occurrence, c'est ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire euh, euh, peut-être qu'il y a dans mon livre, d'une manière ou d'une autre, des, des, disons, des, on peut dire des hypothèses d'ordre anthropologique un peu général, mais c'est bien, bien à ça que sert le premier chapitre du livre, à, à, à, en fait, à dénaturaliser l'idée qu'on se fait et de la liberté, et de l'abondance, c'est-à-dire par parfois on me fait l'objection est-ce euh, que l'abondance, en fait, c'est pas juste un truc relatif de la nature humaine On a toujours envie d'avoir plus, et que euh, l'homme est ainsi fait Vous voyez, je ne pense pas que l'homme est ainsi fait. Je pense que ça, au contraire, ça, ça, ça, ça dépend de circonstances à la fois matérielles, idéologiques, pour dire même géopolitiques. Hein, c'est pour ça aussi que je parle de, de Grossoius, euh, euh, euh, qui sont totalement contingentes. Euh, et donc voilà, le, le, le, le, le, le, le, moi mon travail c'est plutôt de restituer une contingence que de créer de la, de la, de la fausse nécessité. Un autre exemple, j'ai récemment eu une conversation intéressante avec un collègue historien américain qui lui euh, me dit, non mais en fait, euh, tu te... Enfin, il est gentil, il m'a pas dit tu te trompes mais c'est ce qu'il pensait, il me dit en fait le, le problème écologique, euh, enfin le problème climatique, il ne commence pas avant 1945, voire les années 70, parce qu'en fait, si tu regardes les, la, la courbe de killing, donc hein, d'accumulation du CO2 dans l'atmosphère, jusqu'en 45, voire 50, 55, elle est, elle est, elle est, elle est, la pente est douce. C'est-à-dire qu'en fait, si le monde avait continué sur ce régime de croissance-là, le problème climatique, on aurait commencé à l'apercevoir qu'en 2100 ou 2150. Or, comme il y a la crosse, ce qu'on appelle la crosse de hockey, la grande accélération extraordinaire, en fait, dans plein de registres de l'activité économique, mais notamment dans le, le registre énergétique, l'impasse climatique, elle nous tombe dessus. Là, maintenant, enfin, elle nous est même déjà tombée dessus depuis un petit bout de temps, euh, mais parce que il y a eu, en fait, le, le, le, le déversement euh, exubérant de pétrole dans l'économie mondiale euh, après la seconde guerre mondiale relayé plus récemment par le rattrapage économique de la Chine, qui est aujourd'hui un émetteur de, de CO2 supérieur à l'Europe et les États-Unis additionnés. Ce qui est quand même un truc fabuleux dans l'histoire de l'humanité. Donc il me dit en fait, le, le problème, euh, ce n'est pas tant un problème, ce n'est pas un problème qui, qui, qui date de, de, de l'Angleterre victorienne ou encore avant de, de, de, des plantations de l'oc et tout ça. Ça ok, mais ce n'est pas, pas un problème climatique. Le problème climatique, il est, il est ultra récent. Et c'est comme ça qu'il faut le traiter. Donc, vous voyez, moi, est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il a tort, bon, peu importe. Mais en tout cas, en, en posant le problème comme ça, il faisait ressortir des enjeux assez différents de ceux que moi j'ai fait ressortir. Et qui par exemple sont un autre truc qui marche bien enfin qui, qui est assez lu aujourd'hui c'est euh, par exemple les livres de, de, de Scott, hein, Against the Grain avec du succès aussi dans sa traduction française qui là remonte beaucoup plus loin euh, au moment de domestication, de la formation des premières civilisations complexes etc et qui tend à nous dire en fait euh, le problème il est là euh, au moment de la domestication etc. Euh, bon moi pour c'est vraiment une thèse pour le coup, avec laquelle vraiment je ne suis, suis pas du tout d'accord mais, euh, mais c'est dans le champ aussi, donc euh, voilà. C'est deux, deux formes d'histoire qui s'intéressent quand même du coup à la question de l'origine, parce qu'on a l'impression que dans, cette, dans ce refus de dire bah, « ça remonte au XVIIe siècle », c'est qu'on euh, se dispute un peu la question de l'origine. Ouais, mais moi je, je, je, je, je, je pense qu'on devrait être plus serein avec ça, et c'est des conversations que j'ai souvent eues, par exemple avec Jean-Baptiste Fressos ou d'autres, euh, qui, qui, dans leur travail d'historien, euh, font vraiment des efforts pour ne pas chercher l'origine du problème environnemental. On, on essaie juste de, de, de, de décrire des évolutions, l'évolution des rapports entre la conscience politique et la conscience écolo enfin la conscience matérielle si on peut dire, hein, la conscience des échanges entre le groupe social et son milieu. Euh, ces rapports-là existent depuis très longtemps, ils ont toujours existé, mais ce qui est intéressant, c'est d'en décrire les formes, ce n'est pas, dans, pas, dans, pas de, de se donner, des, de, de faire des théorisations absolutistes de, de tout ça, euh, voilà. Alors, j'ai eu, euh, eu plusieurs commentaires euh, me demandant pour dire vite, euh, qu'est-ce qui, qu qui fait de Buckchin, parce que euh, Buckchin en ce moment est très lu, et donc je pense que ça monte très vite euh, à, à, au souvenir des gens que effectivement s'est intéressé au concept d'abondance de manière très centrale, en tout cas au, au début euh, de, enfin, dans, ses premiers, dans ses premiers écrits. Donc pour rappel rapide, Buckchin en fait s'est intéressé euh, à une conception de l'abondance, mais une conception de l'abondance qui est assez différente de la tienne. Alors dans le, son texte qui s'appelle Au-delà de la rareté, euh, qui est un texte ancien, du coup, l'auteur a une lecture ancienne Ancien qui fait, à quel point Ancien par rapport à ses productions. Ouais. Donc c'est plutôt les débuts de ses ouais, productions. Mais pour moi c'est récent. <rire> ah oui, mais ancien par rapport à son parcours. D'accord, d'accord, d'accord. Euh, en fait, on, a, on considère plus ou moins que Bookchin à ses débuts était un petit peu plus euh, optimiste que par la suite et il a changé ses théories et peut-être notamment celle-ci en fait. Euh, donc, un texte assez ancien de Bookchin qui a une lecture qui est très optimiste des trajectoires des sociétés humaines. En fait, il dit qu'au XXe siècle, on est en train de dépasser le problème de la rareté, euh, rareté signifiant à la fois une indigence matérielle qui est euh, mortifère et euh, des oppressions sociales. En fait, il lit la rareté euh, et l'abondance à la notion de la liberté, évidemment. Et pour lui, la sortie de la rareté qui a lieu au XXe siècle avec les évolutions technologiques qu'on a, parce qu'il est très intéressé par la technologie, euh, pour lui, ça mène dans une, situa une situation d'abondance qui est donc libératrice. Jusque-là, c'est tout à fait ce que toi, tu essaies de déconstruire, justement, dans ce couple-là, d'abondance-liberté. Mais en fait, si on pousse un peu jusqu'au bout, lui, il essaye de sauver le concept d'abondance, euh, enfin, le, le couple abondance-liberté, euh, mais au prix d'une redéfinition de l'abondance. Euh, parce que, in fine, ça tombe aussi sur la définition de la liberté, puisque c'est un couple qui est pensé ensemble. Et en fait, pour Bookchin, si on décorelle l'abondance de la notion de domination, qu'on a vu, c'est euh, partout dans ton livre, la question de l'exploitation de des ressources et l'exploitation aussi d'autrui, si on enlève cette question de la domination de, euh, de l'abondance, finalement, on peut arriver à une abondance qui est euh, acceptable. Euh, et du coup, est-ce que ça semble une hypothèse intéressante que de dire en fait euh, si on enlève la notion, le, le, les contextes d'exploitation de l'abondance finalement on peut arriver à une, une liberté et une abondance qui vont ensemble euh, et ça nous sauve le couple à liberté-abondance et du coup ça permet de se rassurer sur l'idée qu'on ne va pas retomber dans, dans une idée de rareté et de manque et on ne va plus avoir de quoi se nourrir, de quoi soigner, etc. Qu'est-ce que tu penses de cette hypothèse-là Alors d'abord, euh, ce que je peux dire, c'est que moi j'ignore tout de la, du travail de la pensée de Bookshin. Ce c'est pas, pas un auteur que j'ai rencontré euh, euh, dans mes lectures. Bon, donc d'abord voilà, tu m'apprends des choses et du coup je vais, je, vais, je vais essayer de le lire, enfin je vais le lire même, je faire qu'essayer. Euh, D'ailleurs je pense qu'à l'avenir je vais, je vais focaliser mon, mon travail de recherche sur l'après-guerre, la, sur en fait enfin, sur, sur le, pour le coup une période historique beaucoup plus resserrée entre 1945 et aujourd'hui, donc là à l'évidence je, je rencontrerai euh, Bookshin. Euh, après si, si je comprends bien euh, ce que tu veux dire, euh, euh, Buchshin disait ce que disent en fait maintenant aussi le, une partie des, des décroissants, c'est-à-dire qu'en fait la véritable abondance, c'est celle qui s'émancipe de l'organisation marchande de l'économie, où en fait des, des groupes sociaux, enfin des communautés locales, se réapproprient leurs conditions matérielles d'existence. Euh, donc c'est en fait une conception autonomiste euh, radicale de l'abondance. Bon, et euh, moi je n'ai aucune, euh, disons, euh, me sens assez proche de, de ce type de conception, à cela près que enfin, l'usage que je fais du concept d'abondance dans le livre n'est pas tout à fait le même, c'est-à-dire ce qui m'intéresse ce n'était pas tant euh, la, la, la, euh, comment dire, combien de biens matériels on a, de combien on dispose, ce que j'appelle abondance, enfin, c'est ce la capacité à la fois idéologique et matérielle euh, d'imaginer que, que les ressources sont illimitées, enfin, qu'il qu y a une, une, une limitation de la sphère économique qui permet de concevoir le processus d'acquisition des libertés collectives comme quelque chose qui n'a plus rien à voir avec la sphère matérielle. Mmh. L'abondance, c'est ça. Euh, telle que je, le, je la traite en tout, tout cas. C'est pour ça que c'est lié à la fois à, à des idéologies économiques, euh, à des circonstances géopolitiques dans des rapports de force entre différents états, euh, enfin notamment impériaux. Euh, c'est pour ça que c'est lié à des conditions juridiques aussi, les formes de la propriété, euh, etc. Enfin, de, de l'accumulation par la propriété. Euh, c'est pas simplement, euh, disons, sortir de l'avilissement euh, que constitue le besoin, la misère, matérielle etc. Il euh, y a ça, mais il n'y a pas que ça. Donc la, la, la proposition, euh, si je comprends bien, disons, euh, autonomiste euh, ou municipaliste communaliste, comme on dit parfois, et qu'on attache, si, si je ne me trompe pas, euh, souvent à Bouchines. Bouchine, c'est plutôt municipaliste. Voilà, il a municipaliste, euh, euh, euh, est très intéressante, et, mais, mais, mais euh, c'est intéressant aussi parce que c'est une manière de réattacher l'autonomie à une certaine conception des, des rapports collectifs au milieu. Euh, mais on pourrait dire, alors et là, ce serait intéressant aussi par rapport au livre, qu'on pourrait me dire, mais quid de l'anarchisme je, je parle du libéralisme, je parle du socialisme, évidemment, un tout petit peu du conservatisme, pas l'anarchisme. Et c'est vrai, ça aussi, c'est un parent pauvre un peu du livre. On pourrait en fait faire une histoire environnementale de la, des idées politiques anarchistes qui serait tout à fait intéressante, parce qu'on on peut défendre l'idée que c'est de ce côté-là on trouve les propositions les plus radicales pour ne pas mettre les rapports collectifs à la nature sous pression marchande et on peut dire sous, euh, sous la, sous la sous, sous, sous condition d'abondance quoi. Euh, bon enfin c'est reclus, euh, c'est des gens comme ça. Euh, voilà ça, ça je ne l'ai pas incorporé au livre mais euh, là encore euh, venez vous inscrire en thèse avec moi sur une histoire environnementale de l'anarchisme, ça va être génial <rire> Euh, on sort un peu du cadre du livre, mais c'est plutôt par rapport à euh, comment tu envisages toi-même ta, ta propre place euh, au niveau médiatique, on va dire. Euh, en fait, tu, tu sais très bien que tes travaux ils sont, ils sont pris dans, dans l'actualité écologique qui, est, qui bouge beaucoup, qui est, qui est très sensible. Et de, de, de jour en jour, il y a de plus en plus de, de sujets qui sont abordés dans la presse sur ça. Euh, sur la crise environnementale. Hein, bon, J'ai vu qu'à plusieurs occasions, tu avais eu, tu pris la parole dans les médias, encore assez peu, relativement peu, mais euh, et puis tu, tu commandes souvent l'actualité sur Twitter. Est-ce que as, tu comptes euh, accentuer cette présence-là et euh, du coup te, te faire euh, un peu un un relais ou un médiateur de, de l'écologie politique telle qu'elle se fait à l'université. Est-ce que tu comptes prendre plus de place médiatiquement ou est-ce que euh, c'est juste euh, un petit passage pour euh, faire de la publicité pour ton <rire> livre peut-être euh, Ou est-ce que vraiment ça te semble important maintenant de vraiment prendre plus de place Alors, il euh, y a une chose qui est, euh, qui est un peu qui est fascinante quand, même quand on travaille. Que, moi, ce livre, euh, je l'ai écrit... Euh, dans la, dans la pénombre de la BNF, euh, dans des, je le disais, dans des séminaires de l'école des hautes études, vraiment dans les, dans les coulisses, quoi. Ça, on, est, on, est, on, est, on fait notre petit travail. J'ai écrit ça en suivant bah, les, les, les, les, les principes méthodologiques dont j'ai parlé tout à l'heure. Honnêtement, sans vraiment poser la question, euh, dire de, de, sa, de sa pertinence dans le débat public, euh, j'ai le, le fait d'avoir fait des études de philosophie euh, produit chez nous un, un, un schéma mental extrêmement scolastique, euh, avec les aspects positifs et négatifs, hein. donc ce n'est pas du tout des questions que je me posais il y a encore un an, un an et demi, euh, et donc après c'est fascinant de voir que les idées ont leur vie sociale à elles, et euh, quand même en assez large partie j'ai euh, subi, enfin subi, quand je dis subi ça veut pas dire que c'est une souffrance, ça veut dire que je j'ai répondu à des sollicitations qui voyaient dans mon travail euh, des propositions politiques euh, qu'on pouvait prendre au sérieux et en gros on m'a demandé d'assumer ce que je disais en fait. Ça a commencé quand j'ai euh, fait un entretien avec les, les amis de la revue Ballast, euh, c'était en 2018, fin 2018, septembre 2018 je crois. Euh, un entretien assez long et le, la personne avec qui j'ai fait l'entretien avait euh, enfin super bien préparé le, le, les questions et m'a fait sortir des choses que peut-être je n'aurais pas sorti dans d'autres conditions euh, et euh, depuis euh, enfin voilà mon travail il a toujours eu le versant disons académique la recherche et puis maintenant il a aussi ce versant euh, euh, public on peut dire quoi. alors c'est une, une bonne chose mais c'est pas toujours facile d'assumer moi le choix que j'ai fait, c'est d'assumer, peut-être un peu trop, je ne sais pas, Peut-être je suis un peu naïf. Euh, Puisqu'après ça, des organisations politiques sont venues me chercher avec la même question. C'est-à-dire, bah, aidez-nous en fait, aidez-nous à, à, à, à construire par exemple Europe Écologie et Vert, euh, on vient me chercher. En gros, avec l'idée qu'ils ont, depuis 10-15 ans, été, pas été suffisamment attentifs à ce que faisaient les chercheurs et qu'ils avaient en gros gardé le référentiel Gorse, mais que peut-être ils pouvaient essayer de, si ce n'est d'en changer, en tout cas de le faire un petit peu évoluer, euh, bon, d'autres organisations. Il y a aussi des aspects invisibles, de ce enfin, invisibles pour le public de ce travail-là, avec des ONG, euh, des choses comme ça. Donc moi, je, je, je réponds à ce genre de sollicitations euh, aussi parce que euh, je pense que c'est important pour un chercheur de ne pas naviguer que dans le milieu euh, un peu en, en, endogène, voire endogame de la, de, de la recherche, de l'université. C'est important d'aller parler avec d'autres publics. C'est d'ailleurs ce que je suis en train de faire avec toi aussi, d'autres supports, d'autres manières de parler. Euh, après voilà, il faut accepter que nos idées, euh, voilà, ce que je disais au début, vivent leur propre vie. C'est-à-dire qu'on contrôle plus entièrement euh, ce qu'elles deviennent. Euh, euh, voilà, donc c'est donc, assez intéressant, mais pour reprendre ce que tu disais à la fin de ta question, oui, ça, ça, ça, va, se, ça va se calmer, euh, s'arrêter, je sais pas, enfin bon, ça va se calmer. Là, à partir de maintenant, je vais me, je vais me re, re, retrancher à nouveau euh, euh, dans mes bibliothèques, dans mes lieux de recherche, dans les séminaires, m'occuper de mes étudiants, euh, et puis je réapparaîtrai peut-être dans quelques années, ou pas. Euh, <rire> mais voilà, par ailleurs, le travail, de, on peut dire, de... Moi, j'estime aussi que j'ai un, je dois réaliser un travail d'évangélisation des, des, des, euh, par exemple des, des, des, des hauts fonctionnaires euh, ou des ingénieurs ou des gens comme ça. cest essayer de faire en sorte que les élites soient les moins mauvaises possibles et, et si possible qu'elles aient le, le, le, le, la conscience des enjeux écologiques et climatiques. C'est pour ça que j'ai écrit un chapitre dans le livre sur Saint-Simon, sur Veblen, c'est-à-dire on simon n'appelait pas encore, ce que Veblème appelait la technocratie, c'est-à-dire faire en sorte qu'on ait, des, des, donc le Kratos, des élites au fait de ce que, de, de ce que fait la technique à la liberté. En fait. euh, donc il y a cet aspect-là aussi des choses, qui est lui euh, souterrain, mais euh, ça fait partie des responsabilités euh, des intellectuels, même si c'est un terme pas très... Euh... Donc voilà, donc le, le, le, euh, j'ai découvert tardivement que les idées avaient une vie sociale qui échappait à celle de, de leur auteur et c'est euh, assez intéressant. Est-ce que tu considères qu'il y a une dimension un peu programmatique euh, à la fin de ton livre peut-être ou même à la manière dont tu le construis Non, alors programmatique c'est vraiment pas un terme que j'emploierais. Euh, parce que euh, j'essaie de le dire un petit peu à la toute fin du livre mais c'est peut-être pas très clair je voudrais surtout pas que ce livre soit conçu comme un, voilà, comme un programme et encore moins comme euh, bah, vous savez, le coup du philosophe qui dit ce qu'il faut penser, qui dit ce qu'il faut faire. Je, je, je, je, je, je me garderais bien de faire des hypothèses trop euh, fermes sur la forme que, vont prendre, euh, enfin, que va prendre le contre-mouvement écologique euh, sur les, les leviers d'action qui vont être employés pour faire passer les demandes de justice climatique, pour les faire gagner. Euh, je, je pense que les mouvements sociaux, les transformations politiques ont leur logique propre, qui n'est pas une logique, euh, en fait, qui est pas celle de la déduction philosophique. Euh, euh, voilà, une, une enquête philosophique, c'est un, un truc très particulier. On aboutit à des conclusions, mais euh, si on regarde par exemple euh, la, la, la par exemple, le réemploi de euh, la clos et Mouffe par euh, la gauche radicale contemporaine, ça donne pas forcément envie d'être investi comme un, comme un penseur à programme. Euh, alors, je pense pas que ça m'arrivera, mais.. Euh, voilà, c'est quelque chose à quoi euh, Thomson, l'historien, m'a rendu sensible dans le livre où il se moque d'Altusser et du marxisme dogmatique qui explique aux masses ce que doit être la lutte des classes. J'espère vraiment, je, vraiment ne, ne jamais tomber dans ce, dans, dans ce rapport purement enfin, idéaliste en fait aux rapports sociaux. Euh, donc moi j'essaie simplement de donner mes éclairages sur la, la nature des, de l'impasse dans laquelle on se trouve euh, mais, la, mais la, la, la construction sociopolitique du contre-mouvement, euh, ce n'est pas les philosophes qui vont la décider. Donc, euh, donc je peux aider euh, des organisations politiques, je peux aider euh, des ONG, je peux aider des, des certains, certains membres de la fonction publique ou de, des choses comme ça, en discutant avec eux. Euh, je peux débattre ah ouais, avec Ballast, euh, avec des, des, des, des journaux euh, de, de la gauche radicale comme ça parce que c'est très intéressant. Mais pas, je ne veux pas du tout être le, le, le, ni la mascotte de, de, de, de ça, ni euh, rien. Peut-être juste un programme de lecture. Ouais, voilà. Et, et ce serait déjà bien en fait. C'est déjà bien, ouais, exactement. C'est un programme de lecture dans le sens où... Euh... Tu, les conclusions que tu amènes à la fin du livre, c'est que euh, c'est ça qu'il faut lire, en fait, s'il vous plaît, faites ce, faites ce devoir-là. Ouais. Et euh, en fait, peut-être plutôt dans le début de, de l'ouvrage, comme tu t'intéresses aux constructions juridiques, ouais. on a l'impression que peut-être, quelque part, il y a des prises aussi qui peuvent être euh, accaparées, je ne sais pas, par... Euh, par, euh, par des politiques ou par des, des juristes, ouais, etc., qui, qui se disent ah, effectivement, il y a une manière de penser. Il faudrait peut-être aller voir dans la philosophie du droit ce qui se passe par ailleurs actuellement. Euh, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même. Tu, tu dévoiles des prises qui ne sont pas si difficiles à trouver que ça au final, même si. Et justement, ce pas des programmes au sens euh, euh, faites ci, ça, ça. Mais, euh, oui, programme de lecture, programme de. Non, non mais c'est tu le dis très bien, c'est attirer l'attention des gens sur des aspects du problème que peut-être ils n'avaient pas vu ou qu'ils n'avaient pas vu sous cet angle. Et euh, effectivement, quand, quand, quand des. Ça, ça m'arrive du coup maintenant, de temps en temps, quand des, des, des, des, des personnalités politiques ou euh, lisent mon livre et, euh, et m'écrivent me, pour m'en parler, si elles me disent ce que tu viens de me dire, je j'avais pas vu tout à fait les choses sous cet angle et il y a des prises là, bon, euh, je pense que. Euh, le, le Quelque chose, quelque chose est passé à ce moment-là, mais ça ne constitue pas un programme, évidemment. Et tu avais pour but, de, quand tu faisais, fin, quand as conclu ton HDR, tu voulais la publier ou c'était pas un truc que tu avais euh, C'est le contraire en fait. Je, moi j'ai commencé à écrire un livre, mmh. et au euh, bout d'un moment je me suis dit, bon, autant faire une habilitation avec ça. Mmh. Ça, bon les gens qui regardent la vidéo, ça va peine ce que c'est qu'une habilitation, parce que c'est vraiment de la cuisine interne du monde académique. Donc en fait c'est le contraire, j'avais envie d'écrire un livre, je l'ai écrit, à mi-chemin, euh, je me suis dit on m'a dit, bah attends, euh, euh, passe ton habilitation avec ça. Euh, voilà. Ok, donc c'était conçu comme un ouvrage à destination ouais, ouais. de. Alors ça vraiment, c'était, ça a été un. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de conversations avec ça, avec euh, avec mon épouse par exemple, qui, qui est pas universitaire, hein, qui est enseignante. mais Moi, je, je, je, il m'arrivait de lui dire. Euh je vais essayer d'écrire un livre qui n'est pas seulement pour les universitaires et puis me disait toujours mais non, mais tu te rends pas compte, euh, moi je te lis, c'est très compliqué, c'est un langage qui est propre au monde universitaire et, et elle a eu raison de, de, de m'inciter de à la prudence de ce point de vue là. Donc du coup le résultat final c'est que c'est un, un livre à deux pots en fait. Il y a la, le, le, les médias par exemple ont bien compris l'espèce de, de pitch général du livre, et l on généralement, dans les articles de presse, bien restitués, abondance, liberté, comment elles sont couplées, comment elles sont découplées. ce, ce truc-là est, est, est aisément, je pense, assez aisément compréhensible et aisément transmissible. Et puis il y a la seconde peau, euh, qui celle euh, enfin, que tu as reprise dans la première vidéo que tu as faite avec toutes les étapes historiques, comment la question du libéralisme est prise en charge, du socialisme, toutes ces questions de symétrisation, comment les savoirs politiques sont impliqués dans cette histoire. Vraiment, le, pour le coup, là, vraiment le débat euh, plus technique avec mes collègues philosophes, avec mes collègues historiens, économistes, etc. Donc ça, c'est la, la seconde peau du livre, elle, évidemment, elle est plus difficile à restituer dans, les, dans la sphère médiatique. Mais euh, c'est ça qui constitue l'intérêt principal pour les gens à l'université, pour les étudiants.